Par exemple, à l'accueil, il y a un robot qui aide un peu les, les, les handicapés, enfin les personnes, euh, par exemple les, les sourds ou les, les aveugles. Euh, on dessine un peu comment le, serait quoi la bibliothèque de nos rêves. Mm -hmm. ouais, on a des projets peut-être ou des améliorations. Mm -hmm. Et au début, ils nous ont préparé un petit goûter et c'était bien. Et c'était bon aussi. Et euh, bah, hier, Claire, elle avait fait... Euh, elle va ramener un petit doudou. Et on devait euh, penser le premier mot qui nous vient à la tête. Euh, voilà. On avait fait ça. Et euh, hier, avec les bibliothécaires, euh, ils nous ont posé des questions. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre bibliothèque de nos rêves. Ben, on a écrit ça sur un petit post-it. Et après, on les a accrochés sur le mur. J'aime bien créer des choses avec les papiers, tout ça. Et là, c'est vraiment, pas, on ne nous donne pas une consigne, c'est nous qui faisons une autre bibliothèque de nos rêves. Et bah c'était bien et c'était rigolo. On pouvait dire tout ce qu'on qu pouvait dire. Euh, et voilà. On fait des activités intéressantes. On propose des idées en petits groupes et euh, on fait des maquettes. Euh, était euh, bon, on était trois à travailler sur euh, l'espace-jeu, et voilà, donc après on a pris un peu la piscine, les jeux, les jeux vidéo, hein, et tout ça, et après on a fait un grand projet, et ça, ça, nous, ça, nous, ça nous a donné ça. On travaille sur une piscine, où il y a des jeux dedans et au-dessus, au on doit porter une combinaison, ça, et on fait une grande piscine où, dedans. Un endroit pour les petits de 3 ans jusqu'à 8 ans et un endroit de 3 ans, de 8 ans à, à tous les âges. On mange, on, on prend des, par exemple, dans un. On prend à disposition sur une table, en fait, il y a plein de trucs gratuits. D'accord. Pour manger. Et puis on peut faire des jeux. Oui, en plus on peut même faire des jeux dans l'eau. En fait, là c'est le jardin. Et là, il y a l'accueil. En fait, là, il y a une fontaine de chocolat blanc. Okay. <rire> là, a... là, il y a un siège en Glisse. Et euh, normalement, non, non, non, voilà. Et après, euh, on peut recevoir euh, tout le monde, les animaux, les, les personnes. Tout le monde. Et euh, aussi, là, ce sont les bâtons de glace. Et euh, ça c'est euh, un arbre avec.. La voilà, la barbe à papa. Parce qu'en fait les animaux ils parlent. Par euh, J'ai une question. Euh, ça c'est quoi ça C'est une piscine à boules. À okay. <rire> ils un boules. boules. <rire> Et euh, aussi ça, euh, c'est la boîte, la, la boîte à livres, la DVD, comme ça on met euh, à l'intérieur, euh, quand c'est fermé, on met à l'intérieur les DVD, livres. DVD. La robothèque, en fait, c'est une bibliothèque un peu du futur. C'est où il y a des robots, des c'est des, des, des bibliothécaires robots. Um, il y a aussi des, des humains qui font aussi des bibliothécaires. Et, enfin, et, et, et euh, en fait, au lieu de passer par l'entrée principale, si on a un vélo ou une trottinette, on peut passer par le jardin et là, on traverse, on va dans le local. complètement exact. On pose la petite note tout le vélo, et puis on peut à la petite Si cette bibliothèque a une particularité, c'est que à 24h124, elle peut. C'est des propulseurs qui permettent à la bibliothèque d'aller dans l'espace. Et comme ça, les gens qui s'ennuient ou qui veulent regarder l'espace peuvent. à la vie euh, donc, euh, de la bibliothèque, donc euh, ça marche comme une élection, euh, donc il y a deux, euh, deux enfants qui sont élus, euh, un enfant euh, pour les euh, 10-12 ans et un enfant pour les 13 et plus, et donc euh, ces enfants-là euh, ont des responsabilités enfin euh, ils, ils peuvent aller dans les bureaux pour aider les bibliothécaires euh, à trouver euh, des idées. Euh, en fait ils doivent présenter un projet pour euh, les enfants de leur tranche d'âge, qui euh, ont des badges pour, euh, pour qu'on les reconnaisse. Je peux aussi euh, euh, aller voir enfants, euh, les enfants pour voir un petit peu ce, ce qu'ils pensent de la bibliothèque euh, et puis pouvoir l'améliorer euh, continuellement. puis ils sont élus aussi pour six mois. Euh, donc ça se renouvelle tout le temps. du coup, choisi euh, aura le droit, s'il le veut, euh, à demander un stage au bibliothécaire pendant pendant une, une journée de... enfin, C'est comme il veut en fait. Euh, Pour voir comment ça se passe. Voilà. Euh... Un ou deux jours, euh, une semaine. Enfin, ça dépend vraiment de... Vu que c'est en vacances, ça dépend de lui. De... Voilà. J'aime bien, c'est cool et c'est plaît. Bien, mmh. c'est. C'est amusant. Et c'est génial. J'aurais dit à mon copain, fallait venir. Et toi c'était quoi ta bibliothèque idéale Bah celle-ci.